Je l'aime, je l'aime, parce... Nous lisons dans le livre des Psaumes. Psaume chapitre 133, nous lisons la parole de Dieu. Psaume chapitre 133, nous lisons la parole du Seigneur. Voici, ô oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements, c'est comme la rosée de l'Hermonde qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Nasema ma Nasema santi Nasema na ma, na ma, na ma, na ma Ewe mungu na. Baba na ma Baba nasema Mungu nasema Oh nasema Ewe mungu babana, Baba nasema That's my anxiety, that's here Il y a de quoi te dire merci notre Dieu. Il y a vraiment de quoi te dire merci pour ce que toi tu es Père Saint Dieu. Que ton nom soit vraiment exalté encore aujourd'hui, qu'il soit vraiment élevé, célébré encore. Merci du fin fond de notre cœur, mon béni, aimé Père Saint-Dieu, pour ce que toi tu fais, mon bénémoine, Père Dieu. Pour ce que toi tu es encore, pour chacun de nos Père Dieu. Nous qui t'avons vraiment reçu de tout notre cœur, mon bénémoine Père. Nous envoyons vraiment le bienfait, la grâce de pouvoir réellement t'avoir été possédé au-dedans de nous, bénémoine Père Tibissant, et de marcher avec ce Jésus de Nazareth, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Tu es le roi des rois mon bénémoine Seigneur, le Seigneur des Seigneurs c'est toi Tu es réellement celui qui nous tient encore par ta main puissante mon roi dans ce temps où nous vivons mon bénémoine Seigneur C'est ta main puissante qui est agissante encore et à nous et mieux de nous mes Père Saint-Dieu mais c'est parce que toi tu es vivant que nous vivons aussi également Loué soit ton Seigneur mon roi Merci réellement pour ce soutien que nous de vous, vous apporter bénémoine Père Saint-Dieu pour la grâce que nous avons mes Père Saint Dieu de continuer encore à marcher dans ces temps difficiles, mon Seigneur mais nous te remercions Père saint que ton nom soit béni pour tes promesses qui sont vraiment certaines. Béni sois-tu encore pour les chants et les cantiques, mon roi. Béni notre précieux frère Christian. Béni ton peuple encore ce soir. Nous te disons merci pour chacun d'eux à chaque endroit où il se trouve encore ce soir. Seigneur, celui qui a vraiment les désirs de voir marcher avec toi, de t'aimer encore plus profond de son cœur, mon roi, d'être con conduit encore par toi, mon sauveur. Nous te remercions pour le soutien, Seigneur. Nous prions pour tous nos bien-aimés frères et sœurs partout où il se trouve, Seigneur. Que tu sois béni, mon bien-aimé Père Dieu, pour le soutien et les secours que tu apportes à chacun, Père. Merci pour les cantiques. Merci aussi. Pour le psaume, mon béni, mon Père oh Dieu, nous t'en sommes vraiment reconnaissants. Sois béni et glorifié, car nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que notre Dieu soit vraiment glorifié. Amen. Nous sommes dans la joie de pouvoir savoir qu'il est vivant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, vous pouvez vous asseoir. Oh, nous réjouissons toujours parce que nous savons que notre Maître vit et qu'il est vraiment présent dans notre vie de chaque jour. Et que nous réalisons aussi que ces paroles sont vraiment véritables et certaines aussi. Et c'est pour cela que tous ceux-là auxquels le Seigneur a eu pouvoir toucher le cœur et attirer davantage à lui et éclairer encore davantage, ils se sont vraiment donnés à lui de tout leur cœur parce qu'ils ont réalisé combien ces paroles sont tellement si profondes, importantes. Elles ils arrivent arrive à pouvoir vraiment restaurer le cœur et agir encore dans l'âme et, et percer, et travailler et, et vraiment aussi montrer qu'effectivement que la puissance est dans la parole de Dieu. Nous remercions notre Dieu parce que il est un Dieu qui parle et aussi qui accomplit. Et lorsque il est à l'œuvre, effectivement, nous réalisons qu'en dehors de lui, il n'y a pas aucune autre autorité. Et d'ailleurs, le Seigneur, notre Dieu, n'a jamais cessé de pouvoir agir. Il agit encore jusqu'à ce jour. Que Dieu te bénisse monsieur. Jusqu'à ce jour encore, il... parce que s'il cessait de pouvoir agir, eh ben tout s'arrêterait. C'est pour ça qu'il est vivant et il a toujours eu à pouvoir de montrer que. Il est l'alpha et l'oméga, et, et, et il, il continue encore à pouvoir agir comme il avait eu à pouvoir le faire aussi dans le temps. Il continue toujours à pouvoir s'écourir, effectivement. C'est pour ça que nous devons être de cela, comme la Bible le dit, que nous sommes sans crainte, parce que notre Seigneur est toujours vivant, et que même ce qui se passe dans le monde, et ce qui se passe dans les temps présents, mais ce qui pourra même se passer dans les temps à venir, c'est vrai que nous sommes effectivement dans une période où nous sentons que le monde est dans le chaos et que nous réalisons, parce que les gens ont douté effectivement. Vous savez, quand on regarde effectivement le, le niveau de ce qu'on appelle le progrès, la technologie, vous savez, les gens arrivent à pouvoir envoyer même les êtres humains sur la lune, et maintenant, ils peuvent aller même sur Mars même, aller plus loin. Ils disent qu'ils peuvent défier tout, effectivement. Ce qui veut dire qu'en fait, pour eux, ils se disent que rien n'est impossible. Parce qu'avec la science, ils, ils pensent qu'ils peuvent changer même le cœur de l'être humain. Ils peuvent prolonger même la vie de quelqu'un, effectivement. Donc, ils font même des, des expériences maintenant pour qu'il y ait des de, de, de, de mini cellules, en fait, qui rentrent dans l'intérieur avec des trucs informatiques pour pouvoir réparer ceci. Parce que l'homme, c'est dit qu'il a la capacité de pouvoir maintenant avoir le contrôle sur toute chose. Mais gloire à Seigneur notre Dieu, nous remarquons qu'à un certain moment, ils se rendent compte qu'ils ne sont rien du tout. Lorsqu'ils pensent avoir déjà saisi quelque chose, quelque part la chose sort de l'autre côté. Et voilà, c'est les troubles, effectivement. Aujourd'hui, les gens sont troublés. Vous pouvez même plus. D'ailleurs on vous contrôle maintenant. Enfin, on ne vous contrôle pas, mais on vous dit quelle quantité d'eau vous pouvez utiliser pour vous laver. Vous vous rendez compte, donc on va jusqu'à à ce stade-là pour vous dire qu'effectivement, que j'ai regardé, j'ai dit Dieu d'Abraham, que ton nom soit béni. Mais Sans Dieu, le monde tout entier est sans issue. C'est pour ça qu'on se pose la question de pouvoir savoir tous ceux qui veulent vraiment s'accrocher aux choses de ce monde. Car quand on dit cela, vous dites, ah Seigneur, nous ne sommes pas vraiment accrochés au sol de ce monde, effectivement. Mais en réalité, il faut que nous nous regardions nous-mêmes, en fait. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'apôtre Paul, il dit, je traite durement mon corps, afin qu'il soit assujetti à la parole de Dieu. Donc, effectivement, que nous, nous devons comprendre qu'effectivement, que dans notre façon de pouvoir faire les choses, et d'agir, effectivement, nous démontrons qu'en réalité, effectivement, que les choses qui sont importantes pour nous, ce sont ceux-là que nous recherchons premièrement. Parce que le Seigneur nous aïs à pouvoir nous le dire. Et ça, c'est une parole. Parfois on comprend que c'est une répétition, mais je, je remercie Dieu, même c'est une répétition, mais c'est la parole de Dieu. Il nous a vraiment clairement dit qu'il nous aide parce que parfois nous sommes des stabbons, ça dit des têtus, hein, des gens qui n'écoutent pas, mais il, il est toujours patient, il revient. Il nous a dit lui-même, ne vous inquiétez. Alors moi je me pose la question, si Dieu te dit à toi, ne t'inquiète rien. Et puis il te dit encore, j'aime toujours cette parole, vous la connaissez parfaitement, est-ce que je la répète très mais Il dit, et puis, mon grand ici, il, il dit toujours là, dans sa prière, quand il prie, effectivement, lorsqu'il prie même pour des hein, qui, qui peut ajouter une coudée à la durée de sa vie Personne parmi vous et moi ne peut ajouter tous les efforts qu'on peut faire, ça ne peut même pas ajouter une coudée. Donc la coudée, c'est ça, hein, à la durée de ta vie. Alors, lui, lui qui prolonge la vie des hommes, qui contrôle effectivement tout ce qu'il y a en toi-même, parce que tes cellules qui fonctionnent. Vous une fois, je disais que le sang qui coule dans tes veines connaît le Créateur. Tout ce qui est en toi ici, obéit à Dieu. Que Dieu nous aide de pouvoir avoir la foi, parce qu'il dit, « Si ta foi est comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, oh toi de là, elle va t'obéir. Est-ce que vous comprenez Dans votre corps ici, Amen. les cellules, tout ce que vous avez effectivement, mais tout ça aussi vient de Dieu. Amen. Toi, tu peux nier que tu ne, connais, tu ne crois pas en Dieu, mais ce qui y a à l'intérieur de toi ici, ne peut pas nier que ça ne vient pas de Dieu. Parce que l'empreinte de Dieu, est là, vous savez, notre Dieu est vraiment celui qui contrôle toutes choses. C'est pour que nous comprenions effectivement quand lui, il nous dit toutes choses sont possibles. Je le répète bien, c'est lui qui nous a dit cela, que toutes choses sont possibles à celui donc. Donc, donc si donc nous croyons, alors nous devons être à mesure de pouvoir savoir que toutes choses nous sont possibles. Parce que celui donc en qui nous croyons, il est donc l'auteur de tout ce qui peut exister. Frère, même les moustiques que vous avez, même, même la mouche que vous tuez, savez-vous que <rire> tout ce que Dieu a créé, c'est toujours pour un but. La mouche que vous chassez, je n'ai pas dit de garder les mouches à la maison. Hein. Vous comprenez quand même, c'est pour, pour que vous compreniez. Cette mouche-là a son importance. Donc, tout ce que Dieu a crié sur la terre, il n'y a, a pas de hasard dans ces choses. Chaque chose a un but. Alors, nous vous disons, et je crois que vous dire que Dieu a fait toutes choses pour, même les méchants, pour le jour du malheur. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de place, effectivement, pour quelque chose qui peut dire, bon, voilà, c'est arrivé par hasard. Non, ce n'est pas possible. Si c'est arrivé par hasard, c'est que Dieu ne contrôle rien. C'est pour dire que chaque chose qui peut venir, qui peut exister, qui peut venir, j'aime Dieu. Il dit, mais Dieu le sait. Et c'est ce Dieu-là qui permet que la chose vienne. Est-ce que vous comprenez Amen. Oui, monsieur. Oui, madame. Sur toute la terre entière et même dans votre vie. Tout ce, que, tout ce qui peut vous arriver, c'est Dieu qui permet que cela puisse vous arriver. C'est pour ça que nous, c'est résumé dans cette parole qui dit, mais toutes choses concourent pour, pour le bien de ceux qui.. Pour le bien de ceux qui. Est-ce que vous comprenez bon, Parce que <rire> qu'est-ce que c'est que aimer Dieu Vous comprenez vous savez ce que cela veut dire parce que l'Écriture nous fait savoir quand tu lui as posé la question. Il a répondu, il dit, tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur. En fait, aimer une personne, c'est avoir 100% confiance dans cette personne. Donc si réellement vous aimez Dieu de tout votre cœur, alors je suis sûr et certain que rien ne vous sera impossible. Parce que quand vous vous mettrez donc à genoux, vous allez prier, pas vers un statut, quelque chose comme ça, vous priez vers ce Dieu que vous connaissez. Vous priez ce Dieu parce que vous vous souvenez de Daniel. On avait interdit, frère et soeur, que personne d'autre ne pouvait prier si ce n'est prier vers ces dieux là donc, pendant l'espace de temps, qu'il avait été donné. Si tu priais un autre Dieu, que les dieux là, qu'on a eu à voir, j'étais aussi dans la fosse au lion. Vous vous souvenez Daniel était un homme comme vous et moi. C'est là qu'on peut comprendre, effectivement, que si nous aimons Dieu, et que nous croyons en ces dieux, alors nous sommes sûrs et certains que quelque chose va se passer. Dans notre situation, dans laquelle nous traversons, parce que nous savons que s'il est Dieu, qu c'est qu'il connaissait que cette situation m'arriverait. C'est cela la foi en fait. Hein? La confiance de moi, voir qu'il a la capacité de cela. Ah. Daniel, ayant entendu cela, ce qu'on a eu à pouvoir déclarer, qu'effectivement, c'était sur toute la terre entière. Hein? Oui, bien sûr, lisez les Écritures. Et les Daniel, quand, Daniel, quand il a entendu cela, il ne s'est pas caché. Il n'a pas eu peur ou honte, effectivement. Quand tu n'es pas certain de ce Dieu que tu pries, alors tu peux te cacher ou changer de direction avec les autres. Amen, amen. Vous comprenez Parce que quand les autres pensent comme ça, tu n'es pas certain, alors tu cherches effectivement. Mais lui, il connaissait son Dieu. D'ailleurs, il nous l'a prouvé quand même. Avant d'arriver à, à, à cela, effectivement, lorsqu'on a voulu parler, effectivement, pour arriver à, à, à l'interdiction cela, vous vous souvenez, lorsque le problème était arrivé avec Nebuchadnezzar, donc le premier, quand tout le monde ne savait pas quoi faire. Daniel n'a pas eu à pouvoir aller ni à gauche ni à droite, mais il savait où aller. C'est ainsi que Daniel a eu à pouvoir demander à ses amis, effectivement, qu'ils étaient, de pouvoir maintenant demander à l'Éternel leur Dieu. il savait que Dieu avait la capacité, il a fait. Donc, alors maintenant, voilà que la décision va maintenant que, bon, que c'est lui qui ne priera. Parce que les autres dieux avaient quand même réalisé, les autres rois, pardon, avaient réalisé, effectivement, la grandeur du Dieu de, de, de Daniel. Vous comprenez cela Vous vous souvenez quand même et c'est Dieu-là qui est venu, fait enfin, ce roi qui est venu, effectivement, ainsi, avec l'influence de ceux qui était autour de lui. Si vous lisez bien l'écriture, vous comprenez, effectivement. Parce que le problème, mon frère et ma sœur, quand on a pris cette décision-là, on ne visait qu'une personne. Parce que, on voyait sa probité, on voyait comment il était, parce que, ça dérangeait son état, c'est qu'il était, il était droit en tout, effectivement. Ça dérangeait les autres, effectivement, dans l'air des autres. Ils ont dit, mais maintenant, on doit trouver un moyen de coincer Daniel. Vous vous souvenez? On a cherché par tous les moyens, on n'a pas pu trouver. Il dit, mais jetons un peu un coup d'œil dans la loi de son Dieu. Pourquoi Parce qu'il savait que Daniel aimait son Dieu. Que Daniel avait confiance en son Dieu. Il dit, jetons un coup d'œil là-dedans. Et quand ils ont dit, ah, nous savons que chez eux, il n'y a qu'un seul Dieu. Et Daniel aime ce Dieu-là. On l'a vu d'ailleurs, effectivement, hein, comme on l'avait demandé que... Euh, le l'avait aussi déclaré, effectivement, qu'il n'y a que l'idée de Daniel qu'on doit prier. Et c'est comme cela qu'ils ont dit, qu'effectivement que bon, si nous imposons cette loi ici, je vous ai toujours eu à pouvoir vous dire ceci. Quand vous voyez qu'effectivement, que il y a des décisions qu'on prend, des choses comme ça, parce que vous pouvez remarquer très bien que même dans ce monde dans lequel, dans ce gouvernement dans lequel nous sommes, dans l'Union européenne, tout ceci, les décisions qui sont en grande majorité prises sont toujours décisions contraires à la parole de Dieu. La plupart de tous ces gens ne se rendent pas compte en fait, c'est lui qui contrôle tout. Écoutez-moi bien, mais c'est Satan, bien sûr. Bien sûr, c'est lui qui disait à Sonia, mais je donnerai la gloire à mon monde parce bien sûr que c'est Satan qui contrôle, bien sûr. Dieu lui a donné cela, oui, il l'a. C'est lui qui contrôle la politique, les essais, et cela. bien sûr que oui. Avant de me regarder, vous me dites, mais bon, frère, mais écoutez-moi bien, frère, n'avez-vous jamais appris qu'effectivement que toutes les parties politiques ont de loges Non, mais vous me regardez comme si, je ne sais pas moi, non, non, non, vous me regardez, frère et sœur, être un enfant de Dieu, il faut avoir l'équilibre. Oui, parce que je crois que vous, vous êtes enseigné pour que vous apprendre les choses de Dieu. Vous savez très bien que la franc-maçonnerie, fra elle est dans tout ce que tu, tu voyez effectivement. tout Ce qui vous êtes dans la franc-maçonnerie, que ce soit dans les universités. Déjà quand vous commencez à étudier, on vous approche. Pour déjà vous apporter, bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais, mais vous devez comprendre effectivement que c'est comme cela. Vous pouvez imaginer par exemple que bon, en ce moment, quand il doit prendre des décisions, il doit aller dans un endroit, à une certaine heure, pour les décisions qu'il prennent, effectivement. Bien sûr. Je vais pas signer les noms parce qu'ils vont ils vont dire, oui monsieur, mais il y a un endroit ici, ils vont là-bas, vous connaissez C'était un coin qui est là-bas. On cite ça quand on parle de grandes décisions. À quelle, à quelle heure ils se réunissent là-bas Vers minuit, vers ici. Or à minuit, c'est à ce moment-là où les démons commencent à voir. C'est pour ça que vous voulez me prier. Bien sûr que oui. Vous savez, dans le monde des ténèbres, il se passe des choses. Oui mon frère, oui ma soeur. Oh, bref, on ne pas là. C'est pour simplement que vous compreniez effectivement que quand nous entrons dans ces gens, c'est important que vous puissiez prêter attention. Donc, on a eu à pouvoir entrer dans les choses qui concernent effectivement, dont vous savez que Daniel s'y tenait donc la parole de Dieu. Et on a vu que cet homme ici, dans toutes les circonstances, effectivement, on cherche par tous les moyens pour pouvoir l'avoir, on ne sait pas l'avoir. Satan a même cherché à ce qu'on puisse lui couper la tête. Mais on n'a pas eu à pouvoir réussir ben oui, parce que n'oubliez jamais ceci, frères et sœurs, tout ce que vous pouvez voir, comme je disais tout à l'heure, effectivement, tout ce qu'on peut prendre comme décision, le diable ne vise pas les gens du monde. Parce que les gens du monde sont avec lui. Mais il vise les croyants. Maintenant, je veux quand même que vous compreniez aussi une chose, c'est que tous ceux qui se disent des croyants ne sont pas des croyants. Donc, parce que les diables sait les avoir facilement hein, dans la religion, parce que la religion ne vient pas de Dieu, la religion c'est les diables qui contrôlent. Vous croyez cela Amen. Vous êtes vraiment d'accord Vous vous souvenez dans les âges, non mm -hmm. Qu'est-ce que Dieu a dit dans l'Es de l'Éphèse Ce que j'ai contre toi, c'est quoi C'est que tu reprends l'amour et que tu es aussi les âges du collègue. Donc vous comprenez cela Donc ça a commencé petit comme ça. Et puis ça continue à pouvoir aller. Voyez-vous, je crois que les âges, ça fait longtemps, mais enfin bref. Mais Donc c'est comme ça. Donc c'est la religion, c'est-à-dire qu'on l'a couronné après. Hein? Donc la religion, en fait, n'a jamais été des dieux. Mais c'est toujours l'antéchrist, effectivement, qui rentre, qui fait cela, effectivement. Donc, toutes les religions que vous voyez, tous ceux qui se prônent, effectivement, ainsi de suite, effectivement, Dieu n'est pas dedans. Amen. Vous le croyez Amen. <rire> Dieu, notre Seigneur, n'est pas dans la religion. Tous ces gens que vous pouvez voir ici, oh, alléluia, nous, nous sommes nous sommes les pentecoursiens, tout mouvement que vous pouvez avoir, que vous faites tout tendance, tout tendance. Hein? Quand je dis bien tout c'est tout compris, grand nous tout sort, tout ce qu'on tout ça. Est-ce que vous me suivez C'est la vérité. Dieu n'est pas... Et, et vous savez où se trouve Dieu Amen. Vous voyez d'abord, <rire> dans, dans, dans les temps dans lesquels nous sommes, dans l'âge dans lequel nous sommes, où nous nous trouvons, c'est là où toutes ces tendances se trouvent, non Pas bah, un mystère, millions de ans, tout ça, bien sûr que oui, mais c'est la vérité, hein. ils sont là-dedans. Et vous voyez effectivement, c'est l'âge de Odyssée. et on voit bien que dans l'âge de la Odyssée, dans les autres âges, il n'y avait pas beaucoup de problèmes, il y avait des problèmes, mais il n'avait jamais été traité comme ça. Vous avez lu ça, non? Dans l'âge de la Odyssée, on trouve le Seigneur Jésus pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. Aujourd'hui, vous avez la preuve, non? Que Jésus, notre Seigneur, n'est pas à l'intérieur, mais il est à l'extérieur. Allez chez les Baptistes, la même chose allez chez euh, je ne sais pas moi si les saintetés de je ne sais pas moi quand ils à toutes ces religions que vous avez là les seigneurs n'ont pas dedans ils peuvent chanter d'ailleurs vous pouvez voir effectivement même par leurs chansons qu'ils composent c'est plein de monde ils dansent comme les mandars, ils font, des, ils font des, des, des, des, des, des concerts comme les mandars. vous ne suivez jamais toutes ces saletés là je vous le dit ça n'a rien à voir avec Dieu. Amen. Ah non, non, non, non, mon frère, non. Il faut le concert, tout ce qu'il faut, effectivement. C'est-à-dire qu'on voit que c'est vraiment ce que Dieu a dit, en fait, un mélange. C'est ça dans ces religions que vous voyez. Maintenant, vous prenez les barlamistes qui ils ont eu à voir la lumière. Vous entendez ce qu'ils font, non? Oui, oui. Alors, on se pose la question. Où se trouve alors Dieu? C'est ça le problème. Non, mais vous me suivez. On se pose la question, où se trouve Dieu Parce que, comme on a eu à pouvoir le dire tout à l'heure, que toutes ces religions, effectivement, qui clament de pouvoir avoir Jésus, ici cela, on dit qu'ils sont de croyants. Je vous ai dit que ce ne sont pas de croyants. Ils sont de soi-disant croyants. Même si, et puis, comme je le disais aussi l'autre fois dans les saintes écritures qui, quand tu parles de Jésus là-bas, comme en prenant l'exemple, effectivement, soit des. Euh, je ne sais pas moi quelle. Euh, C'est toutes de, les de, de religions, luthériens, je ne sais rien, vous, que vous avez tous, effectivement, là dedans et parlent de Jésus, et ceci et cela. Vous suivez, non Posez-leur la question de pouvoir savoir. De quel Jésus vous parlez <rires> Parce que. Quel est ce Jésus que vous avez, en qui vous avez placé votre confiance Ils vont vous répondre, mais nous avons reçu le Jésus comme notre sauveur personnel. Vous poserez la question, si vous avez reçu Jésus comme votre sauveur personnel, vous seriez quoi aujourd'hui Parce que chaque groupe... À sa tendance. Parmi toutes les religions que vous voyez sur la terre ici, chacune a une tendance à elle. Mais chacune vous dira effectivement que nous, nous croyons en Jésus. C'est vrai, non C'est vrai, non Alors, posez la question mais quel Jésus, quel, à quel Jésus vous avez cru S'ils vous disent que nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ, c'est ça, non Qu'ils vont vous dire Posez-leur la question de pouvoir savoir alors si c'est le Jésus Christ de la Bible que vous avez cru il va y avoir quelque chose qui va se passer en vous mais qu'est-ce qui va se passer en vous si c'est ce Jésus là la Bible nous dit que à ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient en son nom donc si c'est Jésus dont vous vous référez si c'est le même de la Bible ceux qui l'ont reçu, qu'est-ce qu'il a Il leur a donné le pouvoir de devenir. Je en n'entends pas tellement très bien. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Si je regarde ce frères ici, hein, et que je le regarde, et que je regarde Angaël, il est l'enfant de. C'est son enfant, non Bon. S'il est l'enfant des Christians, il va agir comme Christian. Vous comprenez ça veut dire qu'il va agir comme un homme. N'est-ce pas vrai Si on regarde ce que Christian est, on va trouver ça aussi dans cet enfant. Vous suivez cela Donc en fait, la nature de Christian, on va la trouver dans cet enfant. D'ailleurs, elle, si vous la mettez dehors, partout là, elle ne suivra jamais personne d'autre que lui. Il vous montrera que ça, c'est mon père en fait. Alors si nous avons reçu Jésus, on dit que si nous, sommes, si nous avons reçu Christ, donc nous avons nous sommes. Nous avons donc exemple, la nouvelle naissance. Est-ce que vous me suivez Donc si nous sommes, dire, nous sommes nés en tant que fils et filles de Dieu, et si nous sommes nés en tant que fils et filles de Dieu, qu'est-ce qu'on va arriver à pouvoir faire Quelle est la chose qui sera importante dans nos religions, dans nos églises, partout, effectivement, il y a une chose qui va prôner chez les hommes, ceux-là qui ont reçu Christ comme leur sommet personnel. Frère, mais si dans votre église, effectivement, il y a le monde, il y a tout, et que vous voyez qu'effectivement, que votre comportement à vous à n'a rien à voir, effectivement, avec ce que la parole de Dieu dit, c'est qu'il y a un souci quelque part. Alors, maintenant, ceci est très important, mon frère. Comme les saintes écritures nous font savoir que si nous aimons le Seigneur de tout notre cœur, il doit y avoir quelque chose qui doit se passer en nous, effectivement. Ce qui veut dire que toutes nos aspirations seront vers le Seigneur. Est-ce que vous me suivez Et quand quelque chose est contraire à ce que Dieu a eu à pouvoir dire, il est tout à fait... Alors là, c'est quelque chose que, on... que... Dans la personne qui a reçu, effectivement, le Seigneur, et qui est un fils, une fille de Dieu... C'est tout à fait impossible. Est-ce que vous me suivez Est-ce que vous me suivez C'est absolument impossible que ton cœur à toi s'attache à quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Amen. Vous me suivez, frère Amen. Vous savez, il y a une chose que nous devons comprendre. La vie d'un chrétien, par rapport à ce que Dieu a eu à pouvoir déclarer dans sa parole, les chrétiens, celui qui est né de Dieu, ne peut pas faire des efforts pour dire que moi, je dois m'habiller comme une chrétienne. Que moi, je dois chanter comme une chrétienne. Quand vous êtes à ce niveau-là, mon frère et ma soeur, vous n'êtes pas des chrétiens. Je le répète encore, vous n'êtes pas des croyants. Si tu dis, je dois m'efforcer à m'habiller comme une chrétienne, ce que tu n'es pas chrétienne. Parce que si tu es chrétienne, tu ne dois pas t'efforcer. Parce que tu dis, je dois me forcer à m'habiller comme une chrétienne. Donc tu n'es pas chrétienne. Donc quand tu es chrétienne, tu t'habilles comme une chrétienne. Et si tu es chrétienne, tu prieras comme une chrétienne. Tu chanteras comme une chrétienne. Est-ce que vous comprenez Ça veut dire que vous êtes effectivement ce que vous manifestez. Et si cela n'est pas en vous ce que vous pouvez être sûr et certain. Et ce que la Bible nous fait comprendre dans les scènes écritures effectivement, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Revenons à Daniel d'abord parce que Maintenant quand Daniel a entendu cela effectivement, qu'est-ce qui s'est passé pour démontrer qu'il avait quelque chose au dedans de lui qui n'était pas qu'il était forcé de pouvoir l'être. Ou forcé de pouvoir croire. C'est pour ça que j'ai toujours pas dit mais frères et sœurs, amenez vos enfants à l'église. Mais jamais les forcer à pouvoir croire. Parce que si vous les forcez, vous en ferez des hypocrites. Pourquoi Parce que leur intérieur à eux, ils aiment les choses qu'ils voient à l'extérieur. Amener l'enfant au pied du Seigneur. laisser l'enfant réaliser la grandeur de ses dieux. Par quoi mon frère et ma soeur Mais par ta vie à la maison. C'est pour ça qu'il est absolument nécessaire que toi papa, toi maman, ce que toi tu fais dans ta maison, parce qu'ici tout le monde est croyant. Tout le monde est saint. Tout le monde est vraiment fils et fille de Dieu. Oh, les femmes sont soumises à 100% ici, oui. Mais à la maison. Mais chacun vous. Des... Mais oui, bien sûr, ma soeur. Vous vous connaissez vous-même. Mon frère aussi, la même chose aussi. Mais allez à la maison. C'est dans votre maison que votre enfant vous observe. Vous allez l'amener ici et dire, crois au Seigneur, il est merveilleux. Mais toi, à la maison, tu doutes. Toi la... Mais oui, bien sûr, c'est cela. Donc, il va voir que, mais quand même, ma mère est contraire à ça. Il n'aura pas confiance dans la parole que tu lui parles. Non, pas du tout. Pour que l'enfant croit, il faut qu'il t'observe, toi. Alléluia. Amen. Vous connaissez, vous avez entendu cela, effectivement, quand on parle, effectivement, d'Isaac avec son père. C'est pas pour rien que Dieu nous donne cela, effectivement, aussi. Donc, Isaac a vu son papa, comment il aimait tellement Dieu. Toute sa vie entière, cet homme aimait Dieu, il servait Dieu tout son cœur, frères et sœurs. Quand vous êtes comme ça, vos enfants, même si les diables viennent pousser et tirer, ils en reviendront. Parce qu'ils diront, mon papa n'est pas comme ça. Parce qu'il connaît, il sait en qui il a cru. Regardez aussi même Joseph, effectivement, parce qu'il voyait que son papa était aveugle. Vous vous souvenez, non le papa est venu, il a fait comme ça. Il dit, mais parce qu'il ne voit pas très bien, il ne voit pas très bien, je vais l'aider. Il dit, non, fais comme ça, bon, papa. Dit, quand le papa a dit je le sais, le jeune homme a eu peur. Ici, si, si mon père dit je le sais, personne ne peut encore dire quoi que ce soit. Parce qu'il connaît. Et puis son papa, il sait, il lui a même dit, effectivement, fait, il dit, mais le Dieu il voit avec lequel je marchais, lors de l'éternel avec lui, il lui a. Non, le jeune homme a compris que là maintenant, non, je connais. Donc les choses de Dieu, effectivement, quand on rentre comme ça, donc nous, nous devons d'abord nous-mêmes, nous-mêmes, nous-mêmes, être un témoignage, un exemple pour le nôtre. Alors maintenant, regardez, frère, pour que ceux du dehors vous considèrent et vous respectent, frères et sœurs, il faut qu'ils voient les dégâts que vous avez en confiance en ces dieux-là. Parce qu'il faut quand tu vas aller parler de ces dieux, dis, bon, ben, je veux, veux pas bon, on, on, on, on veut aller parler aux gens pour leur montrer qu'il faut croire au Seigneur. Mais si toi déjà tu es un peu que tu es instable dans la, dans la foi, comment tu peux arriver à pouvoir donner en fait la soif à quelqu'un de pouvoir arriver à pouvoir vouloir avoir ce que tu as Les jours de la Pentecôte, ils ont vu ces hommes et ces femmes transformées. Mais c'est dit qui dit, mais puisque Pierre leur a dit, mais, mais c'est ce que vous voyez. Donc il voyait effectivement que oui, le Saint-Esprit est descendu, c'est vrai. Ce n'était pas des gens qui jouaient à la comédie. Non, ils voyaient que c'était vrai, leur vie était vraie, identifiée à cela. Oui, on ne doit pas, c'est ça, dire, mais je vais épater quelqu'un, ça ne sert à rien. Mais toi, tu dois t'épater d'abord toi-même. Oui. Oui, d'abord moi-même je dois d'abord regarder dans quel position je suis moi avant d'aller chercher à pouvoir convertir les autres. Est-ce que moi je suis d'abord converti Tu vas aller parler que Jésus sauve, toi tu n'es pas sauvé. Tu vas lui parler que Jésus guérit, toi tu n'es pas guéri. Est-ce que vous comprenez J'espère que vous comprenez un peu ce que je veux dire. Est-ce que vous comprenez Non, c'est-à-dire que si, il faut comprendre ce qui est important. Quand important, il faut quand même que dans ta vie, que le Seigneur t'aie quand même guéri. Amen. Même si tu passes par des souffrances, ce n'est pas un problème. Mais tu sais qu'il a déjà fait, parce qu'imagine un frère, que depuis que tu as cru, tu es toujours là, tu n'as jamais été guéri, un problème pour moi, mais Jésus guérit, non. C'est parce qu'il a déjà fait cela. Alors tu vas lui dire effectivement, à quelqu'un, mais oui, mon Jésus guérit. Est-ce que vous comprenez Là, vous n'êtes plus menteur. Mais quelqu'un qui dit la vérité, euh, je pourrais avoir mon... Oui, mon choix, Alors, là, là, là, vous êtes sûr et certain de, de, ce que, de ce que vous dites. Et que même la personne qui vous regarde ou qui vous entend, elle dit Mais cette personne, elle est sûre. Alors, quand Daniel a eu à pouvoir entendre cela, effectivement, en rapport avec ce qu'on a pris comme décision, évidemment, Daniel n'a pas eu peur. Bien sûr que non. Parce que si il n'était pas certain de son Dieu, c'est ça le problème. C'est pour ça que nous venons. Nous avons besoin de pouvoir avoir la certitude que c'est Dieu vivant. Parce que frère et sœur, comme les gens, comme maintenant les choses sont secouées maintenant, parce que quand ça va arriver, merci, quand ça va arriver aussi chez vous aussi, si vous n'êtes pas certain de ce Dieu, vous allez basculer. Frère, si vous basculez d'ailleurs, je vois que vous allez aller dans quelle direction il n'y a qu'un seul chemin il n'y en aura jamais de le seul chemin, le véritable et le vrai c'est Jésus le Christ il dit je suis le chemin si tu sors de ce chemin oh frère c'est fini pour toi en fait j'ai pris Dieu qui m'accorde la grâce mais voyez-vous, parce que je ne vais pas entrer dans ces choses là parce que je sais que beaucoup de gens attendent effectivement qu'on rentre ça c est, c est... je ne vais pas rentrer dans cela nous devons simplement laisser Dieu agir, effectivement, que la folie des gens se manifeste. Dieu s'occupe. Nous nous, nous nous occupons de ce à quoi Dieu nous a donné. Parce que, frère, ça. Revenons à Daniel. Mais regardez vous pouvez avoir cette insertion. Vous avez déjà lu dans les Hébreux au chapitre 6, non Vous savez. Vous regardez très bien, que nous puissions voir, les hein, Hébreux au chapitre 6. Je pense que c'est celui-là, si je ne me trompe pas. Enfin bon, je vous fixé. Je suppose, hein, c'est que ça, c'est que c'est. Voilà. Verset 4. Hébreu 6, 4 et dit, car il est impossible, je dis il n'y a, a pas de possibilité à ce moment-là. Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissants du siècle à venir et qui sont tombés soient encore renouvelés et amenés à la répentance puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent donc à quoi Vous comprenez, frères et sœurs, que le Seigneur, notre Dieu, est un Dieu de sa parole. Et il veille aussi bien sur sa parole. Oui, Monsieur, oui, madame. Quand vous avez eu part à pouvoir écouter la bonne parole de Dieu, en démontrant qu'effectivement que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et que maintenant vous sortez de cette parole... Vous arrivez à pouvoir faire des blasphèmes comme on l'entend par ces gens de personnes, effectivement, mon frère et ma soeur. Il n'y a plus de pardon. Ils peuvent même se mettre à pouvoir crier. C'est pour ça que je dis, c'est là la grâce que Dieu nous accorde de pouvoir voir. Ce n'est pas la foule que Dieu demande. Quand on peut voir des hommes et des femmes gesticuler, se réjouir, des saletés, des, des blasphèmes qu'on peut sortir de la bouche de quelqu'un, effectivement. Et dire que ces personnes-là avaient eu à pouvoir effectivement entendre la parole de Dieu et voir, bien sûr, parce que c'est vrai. Et aujourd'hui, arriver à pouvoir être à ce point-là. Mais maintenant, la question de pouvoir savoir à se poser est celle-ci. Bref, que Dieu m'aide. Vous savez, oh, que Dieu nous soutienne. Vous savez, frères et sœurs, l'heure est déjà avancée, en fait. Nous devons plus perdre de temps aux choses inutiles. Mais nous devons être prudents. Pour n'est pas que nous puissions aussi tomber. Parce que vous pouvez vous asseoir ici. C'est cela que j'ai pris Dieu. Vous pouvez vous asseoir ici, frères et sœurs. Est-ce que, est que vous comprenez vraiment ce que Dieu fait pour vous Est-ce que vous comprenez vraiment toutes ces paroles que nous avons, tous ces tableaux qui sont dessinés, tout ceci, je me pose la question de pouvoir savoir si quelque part, vous comprenez en fait. C'est quelque chose qui... qui je ne sais pas comment exprimer cela, mais je prie que Dieu nous accorde, nous aide, parce que Dieu nous a accordé. Mais que nous ayons la grâce de Dieu de pouvoir vraiment saisir que ce que Dieu nous donne trouve la place au-dedans de nous. Parce que, frère, pour n'avoir pas prêté attention à la parole de Dieu, et pour n'avoir pas réellement s'être accroché à cela, comme la Bible le dit, hein, pour n'avoir pas eu l'amour de la vérité, qu'est-ce qui va se passer Dieu leur enverra une puissance, on dit bien Dieu, hein, leur enverra une puissance pour qu'il croit au mensonge. Quand vous vous asseyez ici, pour l'amour de Dieu, ne vous asseyez pas par habitude. Et puis j'ai dit aussi, et c'est vrai, vous venez ici, surtout dans, cette, dans cette, cette période de temps, pour vous-même. Pas pour un frère, pas pour une sœur. Que le frère ou la sœur ne vienne plus, ce n'est plus votre problème. Parce que nous avons entendu le départ, que la parole que nous recevons maintenant, on verra la différence. Ceux qui sont de Dieu vont s'accrocher à Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu vont s'éloigner parce qu'ils n'auront pas au-dedans d'eux quelque chose qui ferait qu'ils puissent arriver à pouvoir s'accrocher. Est-ce que vous m'entendez Oui. Vous savez pourquoi Parce que la Bible dit ceci. <rire> Puisque tu as gardé la parole de persévérance à moi. Vous suivez je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui viendra éprouver le monde. Oui, les habitants de la terre. Donc il faut que quelque chose soit au dedans de toi, que tu puisses aimer frères et sœurs. Quand on aime Dieu, on aime le rassemblement de Dieu. Il nous a lu dans les psaumes 133. Voici, ce n'est pas moi ni lui qui avons écrit cela. Et voici, écoutez bien oh, qu'il est doux Amen. et agréable. Donc, c'est la chose qui plaît à Dieu. Amen. Pour des frères, vous comprenez bien Amen. De demeureux unis ensemble. Donc, c'est quelque chose qui y a au-dedans de soi-même. On ne dit pas un aigle bien, soit un aigle hein, pour pouvoir. Non, non, non, non. Comme il est un aigle, lui, il y a quelque chose qui les pousse à voir se retrouver simplement qu'avec des aigles. Parce que, pourquoi les aigles ont la même nature Ils ont la même, la même nourriture qu'ils désirent tous ensemble. Parce qu'à l'intérieur, c'est. Parce que quand ils sentent que cette nourriture est là-bas, donc quelque chose les attire ensemble. On se retrouve. On ne vient pas pour faire en fait une association des Congolais, une association de communautés. Des... Non, frères et sœurs, si vous êtes avez... en c'est dehors, mais pas ici. Quand nous nous retrouvons, frères et sœurs, c'est pas que nous nous préparons pour aller chez nous. Alors, Daniel, effectivement, quand il a entendu cela, la chose qu'il a eu à pouvoir faire, il n'a eu peur de personne. Il n'a regardé personne. Il n'a même pas regardé à sa propre vie. Vous vous souvenez, dans les scènes écritures, nous l'avons lu avec vous, je crois que j'ai cité cela effectivement aussi, ça doit être dimanche, effectivement. J'ai dit, vous savez, frère et sœurs, vous ne pouvez pas aimer votre frère. Parce que ce que vous avez, ce n'est pas l'amour, en fait. C'est ce qu'on appelle l'amour physique et quoi Vous ne pouvez pas aimer votre frère et votre soeur. De tout votre cœur, comme cela est écrit dans un pierre. Je vous le lis souvent ici. Et croyez, cela est la vérité, frères et sœurs. Parce que vous pouvez vous examiner en fait au-dedans de vous. Quand une situation arrive, entre vous et votre femme, votre, votre enfant ou votre enfant avec l'autre enfant, comment vous.. C'est là le test. Hein? J'ai toujours te dit, j'aime Dieu parce qu'il permet les situations dans la famille, dans notre milieu, partout nous sommes. Bien sûr que c'est vrai. Pouvoir effectivement, je l'aime beaucoup. Comment tu vas réagir parce que c'est la chose qui va te toucher, toi. Imagine que ce c'est ton enfant, toi, que tu as mis au monde. Et là aussi, c'est l'enfant d'un frère ou d'une sœur. Et comment tu vas réagir quand ils ont le deux un problème Dieu va t'aimer dans ces... Bien sûr que oui. Il va t'aimer dans ces situations. Comme ça, là, oui, voilà, dis-moi, comment tu vas agir <rire> Eh oui, frère et soeur. C'est pour ça que j'ai dit, examinez-vous vous-même. Ne perdez pas votre temps, frère. Si on voit que je ne suis pas enseignant, ah, aide-moi que je puisse arriver à moi. Parce que mon frère et ma soeur, si vous n'avez pas cet amour-là, vous pouvez oublier le ciel. Ce que vous faites, c'est moi, venir ici, faire la religion. Mais après, Dieu ne vous voit pas. Non, c'est vrai. Parce que pour aimer ton frère et ta soeur, je reviens encore parce qu'on revient, Daniel, vous me permettrez un peu, non Amen. Et 1 Pierre, chapitre 1, je pense, hein, c'est 1 Pierre, oui, et, euh, mon frère Rosario, on priera pour toi, pour la distance, hein, que Dieu te garde là où tu veux. Oui, oui, oui, oui, oui. 1 Pierre, chapitre 1, je pense que c'est cela, oui. Ah, oui, chapitre 1, à partir du verset 1. Vous me permettrez, je vais, je vais un peu lire, hein? un peu longtemps. Voilà. Verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Vous suivez 1 Pierre, chapitre 1. Hein? Euh, verset 14. « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre... »« Selon qu'il est écrit, vous serez saint quand je suis saint. » Donc en fait, ça, ça ne doit pas manquer. Ça peut pas... Oui, ça peut être quand... Puisqu'il a dit que vous serez saint, frère et sœurs, nous le sommes. Et puis, la sainteté, on ne la fabrique pas, hein, puisque c'est Dieu qui nous la donne. « mais Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, » Sans, accepte, sans, accepte, sans exception de personne, conduisez-vous donc avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Vous suivez Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent, de l'argent ou de l'or, que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre et que vous avez hérité de vos parents, de vos pères. Mais par les sangs précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin de temps à cause de vous. Vous qui par, qui, par lui, enfin, vous qui par lui croyez en Dieu, lesquels l'arcédement de mort lui a donné la gloire en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant donc purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Vous comprenez cela Il n'y a pas une autre vérité, ce n'est que la parole de Dieu. Sanctifiez les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc si toi déjà tu n'obéis pas à ce que la Bible te dit, Comment pour être, parce que, mais -moi, hein, vos comment est-ce que ton âme à toi peut avoir des sentiments divins pour pouvoir être manifestée à l'endroit de l'autre? Si tu n'obéis pas, c'est parce que tu ne crois pas. Vous voyez que l'obéissance à la parole de Dieu, que Dieu nous aide, le positionnement, quand Dieu nous positionne, que voilà, ça c'est ce qui doit être fait, ça, ça, ça, ça. Mais quand toi tu ne les fais pas, tu les désobéis, tu obéis à Satan. Tu donnes l'occasion de pouvoir, bien sûr que oui. Bon, nous continuons, il dit mais donc, Et en purifier vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel. Autrement, ce serait un amour fraternel. Autrement, ce serait un amour fraternel. Voilà, non sincère. Si la Bible dit sincère, ça veut dire que quelque part, il y a aussi un amour fraternel qui n'est pas sincère. Et je peux vous le dire, frères et sœurs, l'amour fraternel non sincère est plus nombreux que l'amour fraternel sincère. On est beaucoup plus hypocrite en hein, hein. Donc je vous dis que la quantité de l'hypocrisie est tellement grande par rapport à, à la sincérité à. Hein. Et pourtant Dieu nous parle. Et pourtant Dieu ne laisse pas se démontrer quand on prie ici, il répond, quand on fait d'eau. Mais c'est vraiment, c'est vrai, vrai, vrai. Il, il, il fait des choses grandioses qui, qui, dans notre vie même, il est fait. Mais l'amour, parce que si. Parce que, vous savez, quand on a un amour fraternel hypocrite, c'est pas sincère, on parle facilement mal de quelqu'un. On est là pour pouvoir parler de lui, de, lui, de, lui, de lui. On trouve de la joie à pouvoir même parler, de pouvoir commenter. Mais on a... Parce qu'on n'a pas la chose. Parce que si on avait la chose, quand tu veux simplement ouvrir, et ça passe, il y a un frère. On bloque effectivement. Ça, non. Et puis, il dit effectivement, lorsque... Il dit, ah voilà, oui. dit aimez-vous. Voilà bien. Ardemment les uns, les autres... Mais comment de tout votre cœur. Ça c'est quand même frappant. Comment tu peux <rire> aimer vraiment quelqu'un d'autre qui a une autre famille, qui a d'autres enfants, qui a ceci cela et que tu arrives. Vous vous souvenez toujours l'exemple de notre sœur Jackie. N'oubliez jamais cet exemple là. N'oubliez jamais Pensez à cela, en fait. Oui. Parce qu'il dit, mais aimez-vous adamant de tout votre cœur. Non, adamant les uns les autres, de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés, non par une sémence correctible, mais par une sémence incorrectible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc, la vérité, ce que... Un véritable enfant de Dieu qui est né de Dieu. Je veux que vous écoutez cela. Ce que le temps parle, mais je vais m'arrêter. Qui est né de Dieu, frère et soeur, il ne peut pas être hypocrite. Amen. Être double, ça c'est la nature du fils du malin. Parce que la vie, c'est à cela qu'on rencontre, ah, c'est donc les enfants de Dieu et les enfants du diable. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. C'est lui qui n'aime pas son frère. C'est écrit donc. Hein. C'est un signe qu'il a une semence du malin. Mais par contre, c'est lui qui aime son frère. Alors, on sait qu'il est des dieux. Est-ce que vous comprenez? Alors, ça veut dire que, comme notre frère à lui, qu'il est doux et agréable pour deux frères de demeureux unis ensemble. Donc, ses frères et ses sœurs et tous cela, ils ont un amour profond les uns envers les autres. Vous savez, frères et sœurs, ça vous paraît qu'il oh, nous tient longtemps mais pour que vous puissiez arriver à pouvoir recevoir ce que Dieu veut nous donner mais cette base ici que vous méprisez maintenant là en disant il nous tient frère ça si vous ne l'avez pas toutes ces choses là ne sont pas à vous que ce soit des révélations qu'on peut avoir ici ce ne sont pas à vous en fait vous êtes là comme des spectateurs, vous entendez, ah c'est bon, c'est bon, mais ça passe, ce n'est pas à vous. C'est absolument nécessaire que nous puissions comprendre ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Alors j'ai dit, vous ne pouvez pas avoir, je vais terminer, vous ne pouvez pas avoir cet amour-là, comme on dit, ardemment les uns les autres. Vous ne vous occupez pas de ce que l'autre peut penser de toi, mais toi c'est ce que Dieu veut de toi. Ardemment. Vous ne pouvez pas la voir sans passer par la nouvelle naissance. Or, si tu es passé par la nouvelle naissance, ça veut dire que tu as reçu Dieu dans ton âme. Et que c'est Dieu qui prime d'abord. Parce que pour que tu puisses aimer les frères, il faut que ton cœur soit vraiment attaché, amoureux, continuellement de ces dieux. Pour aimer vraiment ardemment quelqu'un, il faut que tu aimes Dieu tout Donc, tous les jours de ta vie. Donc, quand tu penses à Dieu, son amour traverse ton âme. Amen. Pas seulement un temps ou un tout le temps en fait. C'est-à-dire que tu penses à lui, ton cœur vibre. Tu, ah, tu vas au travail, tu vas à l'école, partout où tu vas, c'est toujours ce Dieu que tu aimes. Tu n'as pas honte de parler de lui quand tu es même avec des gens hostiles là. À la parole de Dieu. Tu ne t'occupes pas de cela. Tu démontres qu effectivement que non, c'est la personne que j'aime. Non, effectivement, il a fait. Pourquoi pas Il a fait quelque chose dans ma vie à moi. Alors quand tu l'aimes comme ça, tu vas même supporter celui qui va t'insulter. Oui. Daniel, donc quand il a entendu cela, je termine. Okay. Parce qu'elle a dit que celui qui va... Parce que vous savez, dans ce royaume-là, il y avait des honneurs en fait aussi. Hein. Donc euh, on donnait des honneurs et des présents. Puisque bon, si vous êtes, vous faites ce que le roi vous dit, eh bien, vous avez tout. On vous donne effectivement. Voilà, elle avait donné l'exemple effectivement quand tu l'as quand tu l'as donné l'interprétation du songe, effectivement au roi. Ben le roi vous lui venait pas à dire non par moi à donner aux autres effectivement si vous savez cela. Il pouvait aussi regarder aussi l'honneur. Parce que tout le monde croit, tout le monde va dans ce sens-là. Et moi, je suis seul, effectivement, ne pas y aller. Ça sera honteux de voir quand même que tu es le seul, et puis toute, toute la foule va dans les sens-là, mais toi, tu te mets là, effectivement, pour... Non, c'est-à-dire que la personne a quand même... ça Non, je... vous, chacun de vous veut quand même être honoré. Même si vous ne le dites pas vraiment très haut, mais c'est la vérité. C'est-à-dire qu'on veut quand, quand on te regarde et dire, « Ah, si, si, on te, on te donne des, des, des, des honneurs. » Il n'y a personne qui peut accepter qu'on puisse la mépriser de prendre la voie de il fait Personne. Mais le Seigneur a accepté. Amen. Alors, lui, Daniel, a eu à pouvoir regarder ce qu'on pouvait, il va pouvoir lui offrir ici là-bas par rapport à cela. Je pense que c'est ce que les Saintes Écritures parlent aussi dans les Hébreux. Mais les hébreux. Et alors, Daniel n'a pas eu honte, il a il est simplement parti. C'était, et j'aime Dieu parce qu'il dit, c'était à son habitude. Il n'a pas fait cela seulement le jour où il a entendu. C'est comme je disais, nous, on a toujours aimé le Seigneur Jésus. Ce n'est pas parce que les autres livres que nous avons augmenté. Non, non, nous, on l'aime toujours. Depuis toujours, notre amour est là. Donc, on n'a rien à démontrer aux gens. On n'a rien à pouvoir faire des bruits. Non, notre amour est là. Mais c'est eux maintenant qui ont un problème. Bah, bref, on revient. Alors, lui, c'était à son habitude d'ouvrir ses fenêtres, effectivement, de prier. Vers où Jérusalem. Pourquoi Parce que Salomon, quand il a prié, si ton peuple, vous connaissez la reine, hein? et bien, il a suivi, il a obéi simplement parce que Dieu avait agréé cette prière-là. Et, et, et, et, et, et Daniel, il priait, il a ouvert grandement les fenêtres. Il ne s'est pas caché. hein Il a ouvert grandement les fenêtres, comme d'habitude. Non, que Dieu se bénisse. Et il s'est mis à pouvoir prier. Et comme d'habitude, il n'a pas changé ses habitudes. Non, comme d'habitude. Parce que toi aujourd'hui, ne va pas voir les gens dire nous nous aimons, non non non non, non. Jésus, tu l'as toujours aimé, Amen. mais continue à l'aimer comme tu le fait T'occupe pas de ceux qui vont faire, ce n'est pas ton problème. Toi, parle de Jésus comme tu as toujours fait des bêtises. Est-ce que tu comprends Amen. Et lui, il a commencé à prier. Et pendant qu'il priait, vous savez, frères et sœurs, il y avait tellement des milliers de gens, non Vous avez lu cela, non Amen. Mais regardez ce qui est extraordinaire. Daniel, il va prier, mais il y avait beaucoup de monde. On pouvait, on pouvait surveiller d'autres personnes quand même. Il n'y avait pas ceux-là qui savaient que Il y avait, avait, avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Mais c'est seulement quand Daniel a ouvert la fenêtre. Ça veut dire que ces gens-là, ils avaient la statue ici. Ils, ils, étaient là, là. ils étaient devant la statue, mais ils regardaient. Vous comprenez L'œil ici, l'œil là, là-bas pour surveiller Daniel. C'est ce que vous devez savoir, frère. Dans ce monde ici, quand vous vous tenez à la parole de Dieu, les yeux des gens vous observent. C'est pour ça même dans vos maisons. Ah ben oui, frère et soeur. Le voisin que vous avez autour de vous n'est pas de problème avec le voisin. Lui, il peut vous appeler la police et tout. Monde, mais vous ne faites jamais. Parce qu'on sait que vous êtes qui on vous teste en fait. Ah oui, parce qu'on sait bien que cette dame-là est qui tous les mardis. Et puis on dit, mais bon, vous savez, les gens, ils terminent le travail pendant 16h ou 17h, ils rentrent à la maison, ils se relaxent. Ils sont bah, avec leurs vêtements de travail. Mais la dame là, elle se met en quatre épingles à partir de 17h pour sortir, mais elle va où Lui, il se met en costume, cravate. A ah, partir de 17h, c'est pas possible, il va où Mais ça, si on va au bureau à 8h, il était au bureau maintenant, tout le monde relax. mais ça c'est ce soir-là qu'on voit les gens se mettre des costumes, hein, les enfants, mais ils ont, mais ils vont où à l'école, il n'y a pas l'école à 17h, oh non, non, non, non. Ils vont prier quelque part. Vous ne savez pas, on sait. on sait que c'est là, ah, ils prie, c'est là, il On connaît où vous êtes. Alors quand quelqu'un passe chez vous avec son chien, <rires> on dit ah il me connaît pas bah, non monsieur il te connaît. Ouais, ouais. c'est pour ça que partout où nous sommes ne faites pas simplement quand vous êtes ici quand vous sortez dans la rue quand vous êtes dans le train parce n'est pas les lieux où quand vous êtes vous, la train, vous prenez les crayons et là, tchou tchou tchou tchou tchou, pic <bibibibibibibibibibi> pic <brit> La personne qui est à côté de toi, mais oh, je pensais que. Toi, tu sais pas. Vous, vous souvenez de la Sainte Marie-Lise Je ne sais pas si elle n'est là pas ce soir aujourd'hui. La Sainte Marie Lise était dans les trains. Ah, que Dieu te bénisse. J'étais dans le train. Tu te souviens, tu as oublié, je pense. Ah, que Dieu te bénisse. Et elle était dans les trains. Elle avait son billet de... enfin, son billet de train. Imaginez que ma soeur n'ait pas mis les billets de train en main. Vous comprenez mais que Dieu soit béni, il a acheté son billet. Il est contrôleur commençaient à pouvoir passer pour contrôler les billets. Et puis il a montré son billet. Et puis il ne se pas compte. <rire> Le contrôleur qui la regarde. Et ne savait pas. Il dit, mais toi, tu ne pries pas de ces côtés-là, cet endroit-là. C'est ça, ma soeur. Donc contre tout à ne pourrait jamais imaginer qu'un contrôleur dans les trains, en plus là-bas loin. Puisse savoir qu'elle, là, elle est une fille de Dieu et qu'elle prie dans l'église qui est la base cardinale dans cette rue-là où il y a les volets qui montent et qu'on voit des voitures, dit, ils sont tous ordonnés ces gens, oui, ça. vous ne vous rendez pas compte, vous vous rendez compte Donc des loin, même là où vous êtes, les gens savent. Parfois vous vous demandez ce que je ne connais pas, mais les gens savent effectivement. Bref, je termine par là. Alors lui Daniel, il a commencé à prier son Dieu. Mais de tout son cœur, il ne faisait pas pour dire, bon je ne sais pas, parce que c'est l'habitude, il aime tellement son Dieu, il a fait tout son cœur, il continue à faire ce qu'il devait faire. Personne ne veut l'empêcher de faire. C'est à ce moment-là que tout d'un coup, bah, ils ont couru. ah, on a attrapé, on a attrapé, qui est... mais qui est-ce qui a attrapé Daniel Mais il y avait peut-être d'autres personnes, je sais pas, mais seulement Daniel, mais parce qu'on le surveillait, c'est lui qu'on visait, et c'est comme cela qu'ils sont venus, effectivement. Il n'a pas opposé d'opposition. on l'a pris, et vous savez la suite. On est allé pour pouvoir les jeter dans la fosse. Parce que le plan, c'était de pouvoir détruire Daniel. Mais Daniel a prouvé qu'il aimait tellement son Dieu, qu'il était tellement attaché à son Dieu, qu'il a continué à avoir servi son Dieu. Et ils l'ont pris. Et ils l'ont jeté aussi dans la fosse au lion. Ces lions étaient affamés depuis, hein, depuis très longtemps. L'homme est tombé dedans. Daniel est descendu dans de la fosse au lion dans cet état d'esprit, dans la nature dans laquelle il était toujours, ayant toujours confiance en qui En son Dieu. Et n'oubliez pas, vous allez dormir chez vous à la maison. N'oubliez pas, Daniel était un homme des chairs et des os. Et les lions aussi qui étaient affamés existaient réellement. Donc Daniel le voyait. Tout le monde voyait les lions. Ce n'est pas une histoire, et une imagination, non. C'était la réalité, non. Il était vraiment debout vivant. Et on, à cause de la foi qu'il avait pour son Dieu, il n'a pas changé de foi. Non, non, non, non, Il est resté accroché à ses dieux. Écoutez bien s'il vous plaît, frère ça Il n'avait jamais entendu auparavant qu'un homme était jeté dans le dans dans dans dans dans lion, dans, dans, dans, dans, dans le lions, qu'on est dans, dans, dans fossé au lion, qui croyait en Dieu et qui était sorti. Il n'avait jamais entendu ça Donc lui, il a, pour la première fois, lui, il vivait la chose. Donc, s'il avait mis en bâton, oui, mais on a mis, mais plus ils sont tombés, ils sont sortis, ils vivent lui, on n'a pas mangé. Il faut dire, ah, je veux aussi. Mais non, s'il n'a jamais entendu cela. Mais il avait foi en ses dieux, mon frère. Il savait que Dieu avait la capacité de changer le coup de l'histoire parce qu'il a démontré avec ses pères. Toi, Dieu t'a prouvé qu'il est le même Dieu, mon frère. Pourquoi tes nuits deviennent tellement si délébrés Parce que tu es des moments où tu dois prier Dieu. Peu importe ce qui peut se passer, mais tu as confiance en ces Dieu. Daniel est descendu là-dedans avec confiance en Dieu. Et puis je pense même, frère et soeur, que Daniel ne savait pas qu ce qui allait se passer. <rire> Il ne savait pas que ces lions-là... Et puis dans ce film, je ne pas dire ça va, que les lions n'allaient pas voir la face. Il se disait quand même, les lions quand même ils vont quand même faire quelque chose. Mais voilà qu'il est descendu là-bas, mais avec la foi toujours que Dieu fera. Parce que parfois, nous, nous, nous assistons, nous, quand nous prions, on dit oui, oui, euh, mais tu dis, euh, mais quand je vais arriver à ce point-là, Dieu va agir. Parce qu'il dirait peut-être que bon, quand on va me prendre et qu'on va arriver avec moi vers euh, la, la fosse au lion, Dieu va faire un tremblement de terre et puis les lions vont mourir. Non, il voyait que les lions étaient toujours là. Ah oui, oui, oui. Donc maintenant, quand on va s'approcher, maintenant, on va parler de... Mais il faut que les lions... Les lions étaient toujours là. Mais la foi de Daniel n'a pas changé. On l'a fait descendre. Les lions étaient toujours là. Alléluia. Il est atterri. Les lions sont toujours là. Mais c'est quand il est atterri. Gloire à Dieu. Il y a eu un homme qui était là. Mais c'est vrai, frère. Les lions ne pouvaient pas manger cet homme. Voilà la foi qu'on doit avoir en Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tendre Père et précieux sauveur, nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous accordes, Père Saint-Dieu, de pouvoir être dans ta maison, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, d'avoir la joie de pouvoir être... Conduit encore éclairé. Merci parce que tu nous parles au travers des chants, tu nous parles au travers des psaumes. Tu nous conduis par ta parole à toi, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Nous nous régissons, Père, de savoir que tu es vivant, mon béni, mon Père. Peu importe, mon béni Père même si la situation est tellement pire, mon roi, nous avons confiance en toi. Nous te remercions encore aujourd'hui. Bénis ton peuple. Fortifie-le, en, soutiens-le en encore davantage, mon roi. Nous te remercions parce que tu nous conduis, tu nous éclaires et, et tu nous ici, mon roi. Seigneur, il n'y a point de Dieu que toi nous savons que tu es le donateur de tout excellent le créateur de tout mon bien-aimé Père mon Dieu le ciel et la terre t'appartient mon soba. nous nous approchons de toi encore pour te remercier encore pour ce soir pour ce moment béni que tu nous donnes mon bien-aimé oh oui tu es réellement notre Dieu D'avoir, c'est vraiment une grâce, un privilège, mon bébé de me Père, son Dieu. Soutiens-nous, mon bébé de me Père, Dieu, parce que sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. Oui, le monde nous abandonnera, les gens nous abandonneront, père. mais avec toi, nous avons la grâce de pouvoir aimer aussi, Père, saint Dieu, avancer, Père. Tu as dit, ils étaient alors très peu nombreux, mon bébé de me Père, son Dieu. Alors là, très peu nombreux, mon bénémoine, Père, tu Nous te remercions, mon sauveur. Sois béni, sois exalté, mon béni, mon Père. Nous voulons vraiment simplement persévérer et, et continuer à pouvoir vivre la vie qui nous a demandé. Peu importe ce que les gens peuvent penser de nous, peu importe ce que les gens peuvent imaginer, Père Saint-Dieu, que notre cœur soit vraiment donné à toi. Je te remercie. Oui, Père, merci. Tu es vraiment merveilleux Père, autant au nous mon soirée. Tu démontres, mon bénévole Père Saint-Dieu. Béni soit ton Seigneur. Garde ton peuple, mon roi, qui soit vraiment fortifié dans la foi, Qui soit élevé, mon bénévole Père Saint-Dieu, soutenu parce que tu es vraiment vrai. Nous avons besoin de toi. Garde nos enfants, garde nos frères, garde nos soeurs. Garde chacun de nos pères, oh Dieu. Nous crions à toi et nous tendons. Avoir effectivement, Père, tout puissant, oh Dieu, ce que tu attends de nous. Seigneur, que ta parole à toi, trouve voir sa place au-dedans de nous. Merci, merci, mon Sauveur, Merci, Père. Oh, mon âme, te loue Père. Oh, Dieu, te puissant, merci. Oh, merci pour ce que tu es, Père. Oh, Jésus-Christ, mon Roi. Un jour viendra, où nous te verrons, mon sauveur. Aide-nous à tenir encore ferme, encore, Père, saint Dieu. Soutiens-nous parce que le monde est entré dans une ébullition, mon bénémoine Père Tubisson, dans tous les domaines. Nous avons vraiment besoin de toi. Nous ne voulons plus perdre notre temps à quoi que ce soit. Oh Dieu, nous voulons vraiment avoir cet, cet amour divin pour toi d'abord, mon béni, aimé Père sans dieu pour ta parole, mon bénémoine, Père sans dieu pour tout ce que tu es. Et aussi aimer, même ceux qui ne nous aiment pas, mon bénémoine Père oh Dieu. Et avancer avec toi, Père. Merci. Merci. Merci Seigneur. Gloire à toi. Honneur à toi. Garde ton peuple sur le chemin de retour. Que ton nom soit béni. Merci. Merci. Merci Seba. Merci Père. Oh oui mon roi, Merci pour tout. Béni ton peuple Père. Que ton nom soit béni. Merci. Merci Seba. À toi la gloire. L'honneur puissance et avec toi au nom du Seigneur Jésus Christ Amen. Amen que Dieu vous bénisse viens mon grand moi et vous bénisse richement vous vous connaissez ces cantiques ici c'est vraiment un cantique ancien je crois que mon grand père connaît au oh, rebord du jour d'un jeu mais tient mes yeux que Dieu vous bénisse merci 136, 136. 136. Au rebord du jour d'un jeu me tiens Les yeux te portent loin